Écoute, tout le monde j'espère que vous avez bien suivi d'eau Vous allez voir le nouveau deck Thanos, l'incroyable et le magnifique deck Thanos. Alors, il n'a pas été détruit, il est toujours euh, viable, en tout cas pour le moment, il est toujours viable. Il faut, euh, évidemment, il faudra voir comment évolue euh, la méta. Alors, c'est le but d'un nerf, ça veut dire que, en tout cas, moi je considère que le nerf est réussi. Certains euh, vont vous dire que le nerf est totalement raté parce que Thanos est encore là, Shuri est encore là vraiment c'est encore tôt pour le dire, comme j'expliquais dans la vidéo euh, d'hier c'est normal de continuer à avoir des Thanos c'est normal de continuer à avoir des Chouris, parce que les cartes, n'ont pas, les decks n'ont pas été détruits ils ont, ils ont juste été affaiblis donc ça permet à d'autres decks de euh, finalement se hisser au même niveau en termes de euh, puissance et ceux finalement qui jouaient Thanos, ceux qui jouaient ben vont continuer à jouer avec et même vont entre guillemets prendre euh, un nouveau plaisir, c'est à dire le plaisir de deck builder de se dire bon, la version, on va dire l'ancienne version, la version classique a priori elle est plus viable, va falloir faire des changements évidemment parce que le deck dans sa mécanique a un petit peu changé, dans ses match-ups a un petit peu changé, dans sa stabilité, en tout cas je parle de Thanos ici, a un petit peu euh, changé. Shuri c'est différent, euh, le Shuri, c'est pas le le la. la comment dire C'est pas le. L'équilibre du deck, c'est pas la, la régularité du deck qui a changé, euh, c'est tout simplement sa puissance. Un petit peu moins, donc il faudra voir contre d'autres decks puissants si ça gagne. Mais pour le Thanos, c'est vraiment euh, les, les sorties régulières qui ont changé. Finalement, le deck est moins stable. Voilà, peut-être ça parle à tout le monde, c est, c est, c est, cette phrase plutôt. Ce deck est, le deck est beaucoup moins stable, donc forcément, il a dû évoluer et donc les joueurs qui jouaient Choury, qui jouaient Thanos bah, continuent à jouer le deck parce que justement il est toujours viable, mais ça ne veut pas dire que c'est dominant vraiment vraiment pas, il faut attendre pour ça avant de commencer à, à, à, à crier et à hurler sur tous les toits euh, que le deck est, euh, est encore meilleur qu'avant non, il est clairement, clairement affaibli euh, mais voilà, il doit il a évidemment évolué, alors la liste que je vous propose ici c'est la liste de l'ambiz série, l'ambiz série c'est un joueur euh, que j'adore, un, un ancien joueur Proderstone. c'est un des meilleurs joueurs du monde sur Marvel Snap il a gagné pas mal de tournois, il est extrêmement, extrêmement fort et justement voilà il, il a fait évoluer le deck dans quelque chose de plus tempo un peu moins combo euh, justement avec ce maximus qui est une très très bonne carte de tempo avec le psyloc qu'on va finalement comme une, une petite pierre verte qu'on va jouer sur t3 pour pouvoir curver sur t4 euh, un blue euh, un dinosaure un leash un aéro qui est toujours viable euh, évidemment moins pour sa capacité mais plus pour son côté 8 points euh, donc derrière Logjo, c'est intéressant à la ramener parce qu'en plus ça passe sous la range euh, de euh, Chang-Chi, donc c'est évidemment magnifique. On a du Chavez pour augmenter les draws de Logjo, ça reste la carte clé évidemment. Du Thanos, Queen-Jet, bah, forcément ça sort parce que ça, plus les... ça ne baisse plus le coût des pierres euh, de Thanos. On va partir avec cette liste, comme ça vous voyez évidemment euh, à quoi elle ressemble. Alors... Vous allez me dire, il n'y a que 3 cartes de différent, finalement, par rapport à l'ancienne la, à version. Ouais, mais 3 cartes sur 12, c'est 25%. C'est énorme, 25% du deck qui a changé. Euh, sachant que il y a encore moyen de faire évoluer le deck. Typiquement, vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever héros, vous pouvez mettre Vision. Vision est une excellente, excellente carte. Euh, alors, le snap avec ce deck, c'est quand on a Lockjaw, euh, en général. Surtout maintenant. Encore avant, on avait, si on n'avait que des pierres, je pense qu'on pouvait clairement euh, se permettre de snapper. Parce que, enfin euh, par exemple la pierre jaune plus une autre pierre, ou même que la pierre jaune, on pouvait justement snapper parce qu'on allait piocher beaucoup de pierres, et on allait vite avancer dans le deck, et qu'au compte plein de decks ça allait faire gagner. Euh, donc là on va snap, quoi que, oui. Là c'est différent maintenant, euh, parce que bah, si on a que les pierres, on prend encore plus Killmonger, et finalement ça ne fait pas gagner que avoir des pierres, et ensuite d'enchaîner un T5, un T6 quoi. Et l'avantage, c'est que maintenant, voilà, on a ce côté un peu plus tempo, le deck, voilà, tout simplement. Euh, et. Bah, moins. moins euh, on va piocher là avec ça. moins Enfin, euh, moins combo, plus tempo. Mais il a quand même ce côté combo avec le Lockjaw. Sauf qu'on peut plus faire Lockjaw avec Quinjet et bam bam bam bam, on en abuse et puis on décale, etc. Alors. Est-ce qu'on leash contre lui Je suis pas sûr. Sunspot, Mister Fantastic, Lézard, on n'a pas trop d'infos. Je crois que je vais juste faire un dino ici. Claw. Oh waouh. Claw c'est gourmand. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un aéro à faire Ouais. Genre aéro à droite. Ou aéro au mid en vrai. Non aéro à droite. Comme ça on garde le mid. Et je fais reality stone à gauche. Non mais je vais jamais gagner à gauche Bon on est derrière On n'est pas masse derrière On est derrière Euh pou, pou, pou, pou, pou, pou. Ouais la probabilité est pas dingue On va sûrement ramener une pierre Donc on perdrait à gauche Et si on fait aéro à gauche Non On plie cadeau là On plie cadeau Je pense qu'il se dit je vais jouer sous Lock Joe. Est-ce qu'il va jouer à droite peut-être J'ai envie de tenter un truc dehors ça et ça J'ai envie de tenter mais je pense que c'est une connerie On tente mais on perd, là normalement il faut partir En fait si c'est 2-8 Je pars Même en vidéo Enfin en gros Si c'est 2-4 Docteur Ah dommage à moins que le lieu soit exceptionnellement cool. Non. Intéressant. Ah, si on avait mis qu'un monstre à droite, vous voyez, on aurait gagné. Hein. Comme quoi, il euh, y avait moyen. Euh, oui, 2-4. Je... Là, dans cette situation, je pars en game classique. Pour YouTube, je reste parce que voilà. Euh... À partir du moment où je n'oublie pas de dire il faut partir, je pense que c'est bien de rester. Comme ça, vous pouvez voir le, le setup et puis vous mémorisez de la donnée, entre guillemets. Euh, vous mémorisez la situation sans avoir vous perdu les cubes. Donc, entre guillemets, je me sacrifie pour vous, même si euh, moi, je suis aussi gourmand et un peu curieux. Donc, euh, ça me va aussi de regarder. Euh, puis, ça me permet aussi de ne pas passer une finie tout de suite, ce qui est le but. j'ai pas envie de passer une finie trop tôt, parce que euh, sinon, après, je vais jouer contre des bots et ça m'ennuie terriblement. Euh, bon, ça, c'est une pierre verte que l'on joue, évidemment, sur le tour 3, pour pouvoir euh, enchaîner avec un T5 derrière. Vous voyez, c'est une game c'est une game un peu bizarre, la game d'avant, parce qu'on a eu Lockjaw. Joe. Euh... Bah en fait euh, Je vais Timestone maintenant Parce qu'au prochain tour J'ai 3 mana Et je vais Changchi au mid Donc en termes de tempo Ça me va bien Ouais, même Snap On va juste voir Ce qu'il joue Bah sérieux Sérieux le Changchi Qui se fait choper Ah zut Ça casse notre curve Bon Vengeance Vengeance FUMIER Euh... Ok. Bah écoutez, ça me plaît qu'il joue euh, à gauche au prochain tour. Snapper me paraît euh, un peu optimiste, mais... Let's go. Let's go. Donc, alors, la nouvelle pierre bleue fait qu'on peut déplacer sur la pierre, et pas de la pierre. Donc vous voyez, on peut aller là, et on peut pas euh, faire enlever euh, Lockjaw. Donc ça, c'est assez problématique, mais bon. Donc on va faire ça. Et wave... Est-ce qu'on wave Ça et ça je crois. Je vais déplacer. Non, je vais juste faire ça. On est pas si mal en vrai. Le Blue Marvel est cool. À moins qu'on prenne un Killmonger là. Mais bon il joue Iceman. C'est bizarre. Le Thanos est à 20. Ah oui, il y a des nouvelles animations sur le Thanos. il enfin, y a des animations. Oh non Ah non, ça va, on est que tour 4. Calme-toi, Ok, bon, nice. Osmo, ça protège du Chang-Chi au mid. On a évidemment le Chang-Chi on curve qui fait beaucoup de. Par contre, il a un Thanos à 20, non Ah non, mais c'est... Et à moi ce Thanos. Il a... On est d'accord, il n'a pas un Thanos à 20. Je veux pas lui donner un Thanos à 20. Lui, il a pas joué les pierres, ce diable. Ajoute les six pierres. Non, non. Bah ben non, parce que c'est ça qui donne. À mon Thanos, pas au sien. Non, ce serait trop bizarre. Euh... Pouf. Juggernaut. Ça nous fait quand même des points à droite. Hein. Aéro. Bah ça et ça c'est pas mal. Hein. Je pense qu'à gauche c'est trop dur pour lui. Crossbones. Et Starlord. Intéressant, c'est un deck tempo. C'est pas mal, j'en vois plein des decks tempo. Euh, j'en vois vraiment... En fait, le, le, la, dans les decks tempo, l'aéro est devenu meilleure parce qu'elle a un point de plus. Et en fait, on l'utilisait vraiment juste presque pour 5 points, 8 points et je te déplace une carte. T'as pas besoin de déplacer tout. En fait, l'aéro, c'est... Avant, elle était bien pour contrer, par exemple, les decks Shuri, les decks, euh, les decks combo de manière générale, les decks qui vont jouer Wong, etc. Même les decks Galactus, par exemple. Même si là, ça marche toujours sur Galactus. Maintenant, elle, a, elle est un peu plus tempo, un peu moins contre. Mais elle a quand même ce côté contre. Oh, snap. Vous voyez, c'est un joli nerf. C'est-à-dire que la carte est toujours jouable, mais elle est moins frustrante. Elle va plus être, être utilisée comme... Euh, euh, ouais, comme une... Pas comme un Maximus, ce genre de carte. Ce genre de carte, pardon. On va Mind Stone. On a Snap, évidemment. On a le Lock Joe avec la mindstone. Sérieux C'est à chaque fois ça Et maintenant, c'est le Shang-Chi qui, qui loupe J'en préférais sur Chang-Chi cette fois. Ah, je me plains beaucoup, mais. Euh, bon. Là, on va Timestone ici. Comme ça, au prochain tour, on a nos 4 mana. Et on peut Lockjaw à droite. Ou Lockjaw au mid. Camartage. Non, on veut juste Lockjaw au mid. Donc là il y a un truc à faire avec la Space Stone qui est juste moins fort, beaucoup beaucoup moins fort et beaucoup plus situationnel, accessoirement. C'est qu'on peut mettre des pierres derrière Logjo et mettre une pierre sur une ligne à côté et ensuite ramener Logjo sur cette ligne. Mais en vrai ça marche pas, enfin en vrai c'est très très situationnel mais c'est un play qui existe. Et le truc c'est qu'en général les pierres on a quand même envie de les jouer quoi. Bon là en vrai on... la réalité est cool. Là, on fait, Là on peut le faire le play. Ça, ça, ça. Dans l'absolu, je préfère ramener plutôt lui. Donc ça, ça, ça, et Space ici. Jess Jones. Ouais, je pense qu'il abandonne euh, le, le, le mid. Il que c'est trop de points. Enfin que Lockjaw va ramener trop de points. Il est, en général, il a raison. ouais La Chavez. vormir écoutez le, le, le mal est fait le taf est fait on va dire même donc là on va pouvoir déplacer notre lockjaw sur la ligne de stone et on bah, va faire un leash par exemple juste. Donc, ça a l'air d'être une version un peu contrôle il y a peut-être du chang chi, il y a peut-être des cartes comme ça avec storm, d'ardeville, quand tu joues d'ardeville t'as envie de jouer professeur x L'avantage c'est que son Professeur X ne marche, enfin il peut marcher à droite, mais quand on voit le tracker, sachant que j'ai plus de pierre dans mon deck, hein. donc soit je ramène Wave, Psylocke et il gagne avec, ouais il gagne avec euh, Professeur X, soit je ramène Dino, Aero et je gagne. Après il peut jouer Spectrum faut faire gaffe pas la wave qui est intéressante la wave ça peut le bloquer aussi si jamais il a une combinaison de play autour d'après même si dans tous les cas j'avais donc euh... allez le chanxi mine de rien on est derrière à droite hein derrière on est derrière à droite hein. faire gaffe hein. je pense qu'au mid euh, on est vraiment très bien je me demande s'il faut pas juste dino C'est lui qui a l'initiative Il va peut-être mettre un monstre à gauche Sachant qu'il peut jouer qu'une carte Donc ce sera sûrement qu'un monstre J'ai presque envie de faire chang à gauche et c'est tout À moins qu'il fasse petite créa à gauche Ah non il peut jouer qu'une créa bah, Je pense que je vais Chang-Chi à gauche Ah Ça c'est pas une bonne nouvelle hein. Non ça ça fait perdre Ah non elle est, ca elle est cachée vous voyez, si je faisais Marvel à gauche, on perdait. Elle est cachée, elle est. Euh... <rire> elle est cassée plutôt. Il y, a des, il y a des bruits maintenant sur les petites. Euh, c'est rigolo. Non, elle a été lichée. Copo de lichée. Oh, je me fatigue. Bon. Je fatigue la vie même. La vie ne me fatigue pas, c'est l'inverse. Je fatigue la vie. Ok, là on peut Psylocke T2, peut-être, pour faire Joe et Pierre tout de suite derrière. Je pense que ça a du sens. C'est aussi ce qui peut être intéressant avec ce deck. Après, on peut juste Lockjaw T3 et derrière faire Psylocke T4 avec machin, enchaîner sur un T6. Enfin, il y a plein de plays où un T5 plus la pierre bleue. Vous voyez, Lockjaw, je répète, j'ai parlé très vite. Lockjaw T3, derrière Psylocke, Pierre classique et Pierre bleue sur une autre ligne. Pierre, ou ou lock pierre pierre derrière le, le Lock-Joe. Ensuite, on a Simana mana, on fait Pierre-Bleu plus 1-T5 sur une autre ligne. Le Lock-Joe ensuite se déplace. Donc voilà. Ça me dérange pas de faire Logjo joe sur Necrochat. Sachant que dans tous les cas, je vais Reality Stone. Je pense que c'est sûrement le play. Bah ça change la donne j'ai quand même envie d'avoir un Hulk je juste faire ça ou alors je casse la ligne Un Hulk contre un Hulk Let's go Il n'y a peut-être pas forcément de Hulk lui juste pas qu'il en ait deux mais normalement il n'y en a qu'un Un Hulk contre un Hulk ça me va j'ai un Chang dans mon deck ce qui est pas forcément le cas de Ah non mais c'était 3 je suis bêta bah. Hein. Non, mais en vrai, un Hulk ça suffit, je crois. De toute façon, il va se prendre un Chang-Chi dans le visage. Quoique. Je crois que je vais faire ça. Ah ouais, mais il y a Astéroïde. Ah ouais, mais remarque, il y a Astéroïde pour lui aussi. Son T3, il va aller là. Bah, écoutez, je vais juste faire ça, je crois. C'est trop bizarre comme play, mais. Je pense que j'aurais deux Hulk contre un Hulk. Tant pis, hein, de toute façon, Lokjo, ça vaut pas un Hulk. Hein. Faut pas hésiter à sacrifier des cartes pour récupérer des Hulk. Hein. On a le Chang, qu'on peut jouer curvé. Mais je pense pas. Ah, il y a Aero qui est cool. Aero ici. Là il va faire quoi Il va peut-être sacrifier Nova, non Qu'est-ce qu'il joue On ne sait pas trop Il joue Scorpion Je pense que je vais Aero derrière Là-bas Il joue rien Ok, intéressant bah, Franchement Je crois que je vais pas Lock Joe hein. Je crois que je vais proposer un Dino à droite Je suis toujours devant mon 5 est plus fort que son 5. Et je vais finir par euh, Chang-Chi au mid pour être sûr. Et je vais quand même casser le terrain à gauche. Le Chang-Chi va quand même s'activer au mid, hein, même s'il y a Astéroïde. Ça s'active et ensuite ça se déplace. Vous voyez là c'est tellement... En fait cette game elle est assez révélatrice de ce qu'elle deck. De ce qui est devenu le deck, alors c'est que des premières versions, mais bon, je lui fais vraiment confiance pour euh, avoir trouvé assez rapidement les versions proches de la version optimisée. Euh, sachant que le deck existait déjà, hein, la, le Thanos classique, donc finalement, euh, la, la base, on va dire, était connue. Mais euh, vous voyez, il y a vraiment ce côté tempo, c'est-à-dire qu'on avait Lockjaw, mais on n'a pas joué Lockjaw. En fait, toute notre sortie était meilleure, enfin j'ai considéré que ma sortie était meilleure sans Lockjaw. Est-ce qu'on fait plein de mana Ça Je crois que ça me va. Je crois que ça me va. Que je vais pouvoir déplacer une carte. Il a peut-être le Monger dans son deck. Après, je pense pas snapper, mais... Ah, j'ai plein de mana, c'est strong. Hein. C'est quoi, ça un play. Un play de fou. Man. Ah, c'est pas mal, ça va la détruire. On veut détruire nos cartes. On peut être aéro, maintenant. Je pense qu'il s'y attend pas trop. Il lock, ici. Ah zut. Dommage Bishop Bon euh, Dino Lich aurait été superbe ici Dino à gauche. Le problème c'est que là on est exposé à Chang-Chi quand on n'a pas euh, Lish. Nova. Oh Nova Killmonger. Bah c'est pas si mal Nova Killmonger. En vrai c'est... Ouais non il peut pas Killmonger tout de suite. Par contre je gagne le mid. Hein. C'est bizarre. Et là il est obligé de Killmonger maintenant, on le sait. Là il va forcément Killmonger. Donc je pense que je vais wave, hein. c'est ce qui le bloque le plus. Hein. Juste wave. Et tourne là C'est moi qui démarre. Il va killmonger. Thanos mid. Que je les joue ou j'améliore mon sunspot un peu Je crois que je vais faire ça. Bon après snap, je pense que j'ai gagné. Mais je suis pas sûr. Et je pense que là il y a un play avec Killmonger. Non, il, il perd le mi, c'est con. Angel, Enchantress sur le dino. Et donc là il va kill sur le dernier tour. Ah. Et il tue mon sunspot. Non il gagne hein, dans ce cas-là. Ouais, Angel Enchantress, c'est pas mal. Je pense qu'on a perdu là. Je pense qu'on a perdu. Bon, il il, c'est bizarre, il a pas snap. Il aurait pu prendre clairement en plus. Euh... Ça, c'est un match-up compliqué. Le Serra contrôle avec Enchantress. Avec euh, Chang-Chi. Enfin, en fait, c'est un match-up qui est euh, qui est à peu près 50-50. En tout cas, qui était pas très loin des 50-50 avant les nerfs. Je pense que maintenant le deck Serra Control est peut-être un peu devant. Parce qu'il a cette enchantress qui nous pose beaucoup de problèmes. Et que nous, on est un petit peu moins justement combo, un peu plus tempo entre guillemets. Et, et lui, tempo, il arrive à nous battre avec Angel Bishop. Enfin, il peut. Après, euh, c'est pas un match-up. Euh, franchement, on est vraiment très très proche des 50-50. Donc, c'est pas un match-up où même si on a Joe, je sais pas s'il faut forcément snap T1. Hein. Euh, la clé La clé pour moi C'est vraiment euh, le, le leech Si vous avez le leech Vous gagnez le match Clairement Donc là on va faire quoi Reality non, On va faire Psylocke maintenant Et prochain tour On a Maximus Time Stone Vous voyez on décale En fait c'est vachement intéressant Ah Bah c'est plutôt ça hein. Ok Ouais bah c'est pas si mal d'avoir pété Astéroïde Ah non c'est coup initial Ok donc là on va juste Dino à gauche Sakar Pas mal Sakar. Wave eh Un de plus un de moins Le Dino qui est là vous voyez, nous on joue Pushy Hulk non plus. Bon, vous l'avez remarqué mais. Euh... On va faire le gros Thanos. Aéro. Écoutez, ça me va. Hein. Il pioche des cartes. C'est pas si grave, on a une belle main. On va garder aéro pour la fin. Il y a peut-être Shang-Chi maintenant. En vrai, l'aéro maintenant me choque pas. Aéro au mid. Je crois que l'aéro maintenant me choque pas. À moins qu'il fasse Ouais. Mister. Et Lézard. Ok. Ça change pas grand chose. On est devant sur plusieurs lignes. On a des points avec ce Maximus. Je pense que c'est assez surprenant pour lui. Le Maximus. Fullstone Stone. Ça et ça. Je pense qu'on est bien, bien là quand même. Donc on va plutôt faire ça et ça. Et l'avantage c'est qu'on vide la main, mais en même temps on continue à piocher pour le dino. Plutôt ça me va bien. Et vous voyez, là on a joué que une carte derrière Logjo, mais finalement euh, bon ça a rien fait. Mais vous voyez, on arrive quand même à faire des points. Ce qui était pas le cas dans les, dans les, dans les versions précédentes. Typiquement en version précédente, là, dans un setup comme ça. Alors après, on aurait eu... la game aurait été de base différente avec le Queen Jet et tout, mais là on a juste fait un coup de Lockjaw, mais on arrive quand même à avoir des points. Gra avec cette wave, avec cette... Alors ce sera peut-être pas suffisant, hein, mais je pense que je suis quand même pas trop mal. Je pense que ce Maximus est dur à à appréhender. Il gagne à l'écart. C'est hyper intéressant. Il gagne à l'écart. Ouais, GG, GG. Le Chang-Chi, on sait qu'il nous fait mal. C'est Lish, en hein, toute façon, contre les decks contrôle. Vous voyez, là, c'est aussi un de cards en face. Là, c'est des decks qui sont de plus en plus présents. Et justement, le nerf de Thanos, le nerf de Shuri a permis à plein, plein de decks de, de refaire surface, finalement. En tout cas, en ce début de méta. Mais je pense que ça c'est vraiment vocation à perdurer, ce truc-là. Et il y a plein de decks, finalement, qui étaient juste... Moins fort, genre les decks good cards, et les decks good cards il y en a autant qu'il y a de joueurs, c'est ça qui est intéressant. Les deck good cards c'est jouer de l'aéro, c'est jouer juste des bonnes cartes de points, un deck un peu tempo, tempo synergie. Okay. Voilà c'est plutôt pas mal, on peut psy -lock, time stone, et derrière on peut faire Lish sur T3, donc je pense que c'est un snap, une main comme ça. Je pense que c'est un snap, c'est vraiment une belle main. On peut pas leash aussi rapidement, c'est trop fort. Enfin, surtout contre un deck comme ça. On va jouer Azmat et tout. J'ai pas trop envie de le faire piocher. Je pense qu'on va juste faire ça. Et ça. Quoique on peut bloquer à gauche. Je crois que ça me dérange pas de bloquer à gauche. Je vais profiter du monde quantique sur mes deux cartes. Et dans tous les cas j'ai mon sunspot. Après, c'est un deck qui peut jouer Killmonger, mais bon, s'il si y a Iron Earth je pense pas quand même. Blue Marvel qui rentre dans la curve, très intéressant. Vraiment pas envie de Maximus ici. Surtout après avoir Lich. Autant Maximus into Lich, ça va. Bon, après, c'est assez rare de faire T3 euh... Maxi... enfin, de... De Lich, je veux dire. Le Hazmat qui croque pas, très intéressant. Donc là, c'est pas mal parce qu'on a ce côté Maximus à gauche qui fait gagner la ligne. On a la Power Stone qui rajoute un peu de points et qui permet de ramener Titania. Et en même temps, on a un peu de mana flottant pour améliorer notre Sunspot. Donc c'est une situation qui est assez intéressante où on est un peu bien partout. Alors après, on peut aussi se faire surprendre parce qu'on n'est pas des masses bien. Peut-être qu'il fallait juste bourriner au mid aussi. On peut Maximus plus Powerstone, Stone, on rajoute 10, plus 2, on rajoute 12 au mid. Normalement, 12 au mid, sachant qu'on a claqué un leash. Ça devrait être bon, mais sans certitude, donc... Euh... Mais vous voyez, on, on a un bon average cube, on a un bon win rate, mais c'est pas comme avant. C'est quand même cool. C'est-à-dire que le deck est encore jouable, il y a encore les sensations du deck, il y a encore toute la maîtrise, la technique du deck. Mais on est sur un deck qui est fort. Voilà, on est sur un deck qui est top méta, mais qui partage. ça. Euh qui partage son. Le, le top méta avec peut-être 5, 10, 15, 20 autres decks. C'est encore dur pour le dire. Et peut-être même, peut-être même que cette version-là, finalement, dans une semaine, elle sera tier 2. Peut-être qu'en fait, ce deck-là, il sera fort, mais ce sera pas, il ne fera pas partie des 5 dominants, vous voyez. En général, il y a souvent 3, 4, 5 dominants. À part sur la méta précédente où il y avait Thanos souris, mais... Intéressant, donc là c'est vraiment l'ancien gros match, le Thanos contre le Shuri. Ça c'est très bien pour nous. Et vous voyez, c'est plus lent quoi. T3 on fait Joe. T4 on met des cartes derrière. Si les cartes derrière, c'est des, des, des, des petites euh, pierres, bah en vrai on a rien fait hein, T1, rien fait T2, T3 on a mis des pierres. Enfin T3 on a. En fait. Sur les 4 premiers tours, on a juste fait une ligne avec quelques pierres et une carte. Bah là, on perd, vous voyez. Donc c'est pour ça que, que la psy -lock, elle est intéressante, il que... y a plein de choses quoi. Il y a Avant, une sortie lock Joe contre un deck non lock Joe, on... on gagnait quoi. Là en vrai, euh... on se dit on est pas mal, mais c'est pas incroyable. Notre a utilisé le snap. Bon, on va faire plein de mana. Je pense qu'on est pas mal avec ce... cette chute du guerrier. La chouri. Le Thanos qui, fait... qui est pioché, qui est plutôt une mauvaise nouvelle. La Wave, ça change rien pour lui. Ça me pose problème à moi ici. Allez, un ton. Un ton ou un truc actif. Shang-Chi, c'est pas un truc actif. Ça va enlevé du deck. Et on finit par Chavez, ce qui est cool. À la wave là ici nous pose beaucoup de problèmes. Ça va être compliqué à dos. J'ai joué toutes les pierres non, non. Aéro, mid. Aéro c'est quand même pas mal parce que là... Ah non, remarque il va jouer grosse créature ici. En fait, s'il joue deux cartes, on a perdu. S'il en joue qu'une, on a gagné. Après, il s'est peut-être trompé dans l'ordre. On va voir s'il a, a tourné autour d'Aero. Taskmaster, GG. Ouais, super intéressant. Vous voyez, là, il a tourné autour d'Aero. Et on a fait notre Lock Joe. Et derrière, on n'a pas eu des bonnes créas. On a eu la Wave qui n'était pas bonne. On n'a pas eu le Lich. On n'a pas eu le Blue Marvel. Et donc, on perd la ligne. Et donc, finalement, on a, a dépensé trop de tours. Alors là, on n'a pas eu spécialement de réussite. Et puis lui, il a eu la très bonne sortie. Mais vous voyez, ce match-là, avant, il était vraiment free win. quoi. Avec Même si lui, il a chouri créa créa et que nous, on a Logjo, on gagnait. Alors, on a perdu. Moi bah, Je trouve ça assez intéressant. Le deck a toujours de la puissance, mais beaucoup moins. Et en face, vous voyez, il a mis des points sur les lignes, mais on s'est jamais dit « Waouh, il y a trop de points, on passe jamais ». Et c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'avec notre Dino plus notre aéro, on pouvait gagner son Tasmaster. Avant, on n'aurait pas gagné Taskmaster. Et ça change tout dans, la, dans le, le, le côté conceptuel du jeu, quoi. Dans la façon d'appréhender la partie. Nous, on perd des tours, ce qu'on ne faisait pas avant, et lui, il fait moins de points. Et donc, ça fait que un match où on fait deux très bonnes sorties de part et d'autre, bah, en fait, à la fin, on se dit, il n'y a pas eu un affrontement en Batman vs Superman, quoi. Donc... On sent que les decks sont toujours forts, mais que si en face, tu remplaces le Zero par le Patriote avec une sortie comme ça, je perds. Alors qu'avant, j'aurais pas perdu. Vous voyez Mais on est toujours sur un très bon deck. Donc voilà, euh, c'est important d'apporter un peu de nuance. Et justement, ceux qui vous disent euh, « Ah, mais c'est trop pété, c'est euh, euh, toujours ingagnable et tout », juste, c'est des toto, quoi. Vous leur dites « Non, mais tu dis n'importe quoi, Michel, quoi. » parce qu'en vrai, il... enfin bref, voilà, c'est des conneries quoi. C'est à dire, ils pourrissent le jeu, peut-être pas, c'est un, peu ex... un peu extrême de dire ça, mais. Bon. Deathlock. Écoutez, on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal, on a plein de points. On bourrine. Donc euh, là, il faudra voir. Il faudra vraiment euh, faut être patient. faut pas dire tout de suite il est trop fort, mais il faut pas dire tout de suite il est trop nul. Je pense que c'est. Voilà, je, comme je vous ai dit, hein, euh, je pense que c'est un top méta, le deck. Mais qu'il a des counters et que même avec des très bonnes sorties, on peut perdre comme tous les decks, hein. même un Serra Control, très bonne sortie. On se prend un Sandman, on prend un Lich, enfin vous voyez. Donc là, je vais passer parce que j'ai double Sunspot. Et je finirai par Spider-Woman Spider à gauche. Tout simplement. Je ne prends pas Professeur X dans cette situation. C'est bien. J'ai pas envie de jouer trop de cartes de la main parce que ça baisse mes dinos. L'aéro qui change rien. Et on va finir par... Ah, on remarque qu'on peut finir par Iron Man qui est encore mieux. L'Iron Man est encore mieux. Bon, je prends Enchantress, mais je pense pas qu'il joue Enchantress dans son deck. C'est un espèce Iron de coup de carte, c'est un peu bizarre. Je suis Iron Man. Red Skull. Ouais, vous voyez ce genre de deck, par exemple Avant, ils n'existaient pas. Un deck avec Daredevil, Red Skull, Sunspot. C'est un good cards en fait. Deathlock, il doit sûrement jouer Bucky Barnes Carnage. Donc un espèce de good cards, mais version un peu différente. Parce qu'il y a ça maintenant qui devient seule une très bonne carte. Bah ben, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup comment la, la méta, pour le moment, a évolué. Encore une fois, on est au tout début, mais. mais euh il faut pas avoir des avis trop, euh, trop tranchés, trop définitifs. Mais euh, enfin voilà, j'aime bien les decks que je rencontre et j'aime bien ce deck-là. Je trouve qu'il est très intéressant. Euh, donc, on va voir. Mais voilà, pour ceux qui jouent Thanos et qui, finalement, sont, soit s'en sortent pas pour créer la li une liste bonne, soit gardent la même liste parce qu'ils euh, considèrent que le deck est toujours pété. Je pense que c'est vraiment un juste milieu, qu'il faut changer de liste. Et je pense que cette liste-là, c'est peut-être pour le moment la version que j'ai vue. Hein. Euh... La, la, plus, euh, la plus optimisée. Merci à tous. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. A euh, noter que euh, j'ai créé un compte TikTok. Je vous invite évidemment à venir. Euh, C'est Fichou sur TikTok. S'il y a des gens qui euh, font des petits montages vidéo. Qui ont envie de proposer leur petit montage vidéo. De, de mes vidéos ou de mes streams. Sur Marvel Snap ou sur Hearthstone Battlegrounds. Euh, N'hésitez pas à me le dire. Et puis moi, après, je les mets sur TikTok. L'idée du TikTok, c'est presque un, un peu un, un TikTok communautaire où je vais essayer, j'ai déjà mis deux vidéos dessus, mais je vais essayer de mettre un maximum de vidéos qui sont finalement proposées par la communauté. Donc voilà, si jamais vous avez des talents de monteur et que vous avez envie de créer des choses rigolotes euh, avec mes extraits de, de vidéos, de stream, je les mettrai avec grand plaisir sur TikTok. Sur ce, merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde